Bonjour la communauté. Aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de l'outil SEO de Bidroll. Donc là, celui-là. Ça vous permet d'optimiser euh, votre, votre site web euh, pour le SEO. D'accord Pour tout ce qui est trafic organique. On peut aussi retrouver le même outil euh, là. Ok. Vous faites entrer et c'est pareil. Ok. Ceci dit, on va là par exemple. On clique dessus. Boop. Alors, qu'est-ce qui se passe vous mettez le mot-clé pour lequel vous voulez ranker. Vous mettez le site web pour lequel vous voulez optimiser et vous lancez le truc. Donc, on va faire un, un essai par exemple. On va mettre euh, fil, filtration d'eau. On va mettre ça, filtration d'eau. On va mettre doxa.fr. doxa.fr. Donc, il veut que je mette avec euh, le HTTP ou HTTPS. Donc, HTTP. S2. Point slash slash et on lance ça. Envoyez. Vous vous voyez quand tu veux, hein, tu te lances. Hein. Euh. Ok. Donc du coup, vous voyez là, on a plein de données. Ah. Plus c'est vert, mieux c'est. D'accord? Plus sévère, mieux c'est. Donc là, vous voyez, il y a des cases qui sont vertes, il y a des cases qui sont. moins voilà. Et donc, ça permet. Donc, du coup, ça vous permet d'optimiser votre SEO. Donc, il dit facteur critique 3 sur 4, 5 sur 7, 7 sur 9, 5 sur 11. Euh, pertinence là, celui-là, par exemple, ça vous dit qu'il faut bosser dessus. Facteur optionnel, ça voudrait bosser dessus. Tout de ce genre. Et quand on regarde dans les détails. Euh, donc, désolé, désolé, euh, mon compte est en français, mais manifestement, cette page n'est pas, bon, pas, euh, il euh, y a des trucs qui sont en français, il y a des trucs qui restent en anglais. Donc, la tradition de cette page n'est pas encore terminée à mon avis. Hein. La tradition de cette page n'est pas encore terminée. Donc, par exemple, ici, hein, lit la suite. il dit, lit la suite, mais sauf que le titre lui-même euh, lui est, euh, est en anglais, donc, euh, Uh, about your usage in, in, in page. Actuellement. Donc, ça, cliquez dessus et ils vont essayer de vous expliquer uh, ce qu'ils veulent dire par là. Sauf que là, actuellement, c'est en anglais. Ce que vous pouvez faire, en fait, bon, ça va pas être de bonne très très bonne tradition, mais ça vous donnera une idée. Vous pouvez copier ça, coller dans Google Tradition et uh, pour comprendre uh, uh, ce sur quoi uh, ils font. Uh, Uh, ils, font, ils font allusion. Et l'idée, au fait, c'est de regarder chaque, chaque case qui n'est pas coché en vert. Et de regarder ce qu'il ce qu propose. Uh, et, uh, et, et de travailler dessus. Quand vous travaillez dessus, vous rechargez la page. Donc vous faites, hein, vous remontez. Hein, vous, une fois que vous avez fait des corrections Et que vous attendez un peu que ça, ça prenne en compte. Que ça soit en ligne. Et vous revenez. Vous faites euh, envoyer. Donc il faut vraiment mettre quoi, la page qui vous intéresse hein. si par exemple c'est slash euh, autre chose vous le mettez vous mettez vraiment l'URL complet quoi et c'est page par page donc vous travaillez pas sur la page qui vous intéresse que, que vous voulez ranker au fait avec la, la avec laquelle vous voulez ranker et, euh, et euh, donc, voilà par exemple il dit exactement uh, une page title euh, par exemple là, il dit qu'on on n'a pas utilisé le titre dans on n'a pas utilisé le, le mot clé hein. le mot clé que j'ai tapé là, là le mot clé que j'ai tapé là ils disent qu'on n'a pas utilisé dans le titre, dans le titre de la page. Donc ça, euh, pour, pour aller mettre, on peut aller dessus et mettre et créer un titre. Bon, mais là c'est un site e-commerce. Euh, je laisse ça comme ça. C'est juste pour vous montrer, pour vous montrer euh, comment ça se passe. Et c'est la page d'accueil. Donc euh, je n'ai pas j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Qui va plus mettre une page une uh, page title Donc, en anglais, etc. Ils vont, du coup, ils vont nous expliquer ce qu'ils veulent, etc. Et vous travaillez, vous lisez, comme j'ai dit. Bon, malheureusement, ils n'ont pas bien traduit. Bon, ils n'ont pas tout traduit, on va dire. Donc, vous le copiez, vous copiez-collez dans, dans, dans Google Traduction. Vous voyez exactement ce qu'il veut dire et, et, et vous faites la correction. Maintenant, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous, on va faire une formation dessus. D'accord La formation, on n'a pas encore créé la formation sur l'outil SEO. Mais on va faire une formation dessus. On prendra chaque chaque ligne, ok, et on expliquera exactement ce qu'il faut faire pour que de manière à ce que vous puissiez l'utiliser pour pour optimiser vos sites vos sites internet. Donc c'est un outil, vous n'êtes pas expert en SEO, mais ça va vous aider à à avec avec avec vos sites, ok, à optimiser à, à optimiser vos, vos, vos sites web, et je trouve que c'est super. Donc, euh, bon, histoire que tout n'est pas traité et tout n'est pas traduit bien en anglais, ce n'est pas un souci. Avec la formation, vous allez, euh, vous allez comprendre étape par étape euh, ce qu'il faut faire, ce, ce que veut dire telle ligne, telle autre ligne, etc. etc. On va bosser sur ça. Ok. Donc, euh, si vous n'êtes pas encore, vous regardez par exemple cette vidéo sur YouTube et que vous n'êtes pas encore inscrit. Euh, euh, sur notre plateforme de formation gratuite, je vous invite à le faire parce que vous allez apprendre plein, plein, plein de choses. Sur cette plateforme, vous avez des cours qui vous montrent comment créer votre site web en utilisant la plateforme de Roll, euh, comment créer des chaînes de vente, comment faire, de euh, comment faire du marketing en ligne, hein, comment développer votre business euh, euh, en ligne, tout simplement. Donc, Il y a plein de sujets qui sont traités et vous allez trouver votre compte pour développer votre business en ligne. Ok, Ceci dit, ciao, ciao, on se retrouve pour une prochaine présentation.